Cette vidéo représente ma première tentative d'épistémologie de rue, et l'entretien en lui-même n'a pas très grand intérêt. Il s'agit plus d'un entraînement au montage vidéo et d'une révision de ma méthode en attendant qu'il arrête de pleuvoir. D'ailleurs il pleuvait et la caméra est dans le boîtier étanche, le son n'est donc pas exceptionnel. Bonjour, vous aurez 5 minutes pour une interview Comment Vous aurez 5 minutes pour une interview Oui, ah, je vous écoute. Alors ce que je fais, euh, c'est ce que, que je fais une chose qui s'appelle de l'épistémologie de rue oui. où je m'adresse à des inconnus et je leur demande de choisir une croyance qu'ils ont, quelque chose qu'ils croient vrai sur n'importe quel sujet et je leur pose des questions pour savoir comment ils ont conclu que c'était vrai. Alors ça peut être des croyances surnaturelles comme je crois en, en, aux fantômes, je crois en la vie après la mort, ça peut être des choses politiques comme je crois qu'il faudrait quitter l'Union Européenne ou telle ou telle question politique, ou des choses scientifiques, comme je crois que la théorie de l'évolution est fausse, n'importe quel sujet. Mm -hmm. Et je, si j'ai l'autorisation, j'enregistre, et les conversations les plus intéressantes que j'ai, je les mets sur YouTube. Ça vous intéresse Oui, mais je donne pas mon nom. Non, pas de soucis. Mm -hmm. Et d'ailleurs, si, euh, si à la fin de l'interview, vous, vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, je peux soit, si j'utilise le truc, vous flouter, soit vous j'utilise pas, ou j'utilise que le zoo, c'est comme vous voulez. Mm -hmm. Vous auriez, vous auriez une croyance qu'on pourrait examiner Moi je suis chrétien, c'est tout. Cool, mais... D'accord, je peux, je peux pas enregistrer Oui, mais j'en fais, fais pas une chose. Hein. Je galère à cadrer parce qu'on était près l'un de l'autre, mais c'est mieux dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu Je euh, crois oh, en Dieu, mais je suis pas pratiquant. Hein. Vous n'êtes pas pratiquant. Mon interlocuteur évoque son christianisme auquel il semble donner une importance toute relative. On comprendra mieux plus tard pourquoi il évoque ça, mais il aurait fallu que je lui demande de préciser sur en quoi il croit, une affirmation sur la réalité. Ici, c'est moi qui ai formulé sa croyance. Euh, si, on devait, si on devait mettre... j'arrive pas à écrire à cause de l'humidité, Si on devait mettre votre niveau de croyance sur une échelle de 0 à 100, ou 0%, ça serait... je suis pas sûr bon, du 0%, tout... Euh, 70% 70% Placer un niveau de confiance est une des bases de l'épistémologie de rue mais je vais sous-exploiter cet outil lors de cet entretien. C'est déjà pas mal. Quelle est la, Quelle est la raison principale qui vous amène euh, faut voir, faut voir chose. Hein, Le début de la Terre, c'est comme une forme étant quelque chose. Mm -hmm. Si on ne croit à rien, il mm -hmm. y en a qui croient à ci, il bon, y non. Il y, y, y a une croyance, c'est tout. C'est mm -hmm. comme ça. Ce qui vous permet quand même d'avoir une idée à peu près correcte. D'accord, donc, c'est juste une croyance, c'est tout, juste, juste parce qu'il faut avoir une croyance à quelque chose Non, parce qu'il faut croire à quelque chose. Est-ce que c'est important que cette, que cette explication de comment le monde existe soit vraie Ça, c'est les scientifiques qui ont, qui ont trouvé le moyen, maintenant, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il faut, faut croire que c'est vrai, quand même. Donc, admettons, un scientifique se présentait et nous expliquait... D'une manière qui nous satisfasse, euh, comment, le, comment la terre a pu être créée sans utiliser l'hypothèse de Dieu Est-ce que ça réduirait votre confiance euh, de, en l'existence de Dieu C'est à 70% Non. Alors, du coup, du coup, quelle est la raison principale pour laquelle c'est à 70% Parce que euh, tout en croyant, on ne croit quand même pas à tout. Hein. Mmh. Maintenant, mais ça se peut aussi, vous me direz que. Qu'est-ce que vous voulez, elle s'est bien créée quelque, quelque part là euh, il y a eu quelque chose, il y a eu des chambardements, des bing-bangs de, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais enfin, il y a eu quelque chose de toute façon, c'est oui. pas venu comme ça. Ici, il y a eu une incompréhension qui m'avait échappé. Mon interlocuteur répond qu'il n'aurait pas forcément confiance en l'explication scientifique, mais ma question était, s'il avait confiance dans une autre explication, peu importe laquelle, qui ne fait pas intervenir Dieu, est-ce que sa confiance en la croyance serait affectée Mais il annonce tout de même, tout en croyant, on ne croit quand même pas à tout. Ce qui me permettra de rechercher sur quels critères il a basé le choix de ses croyances. Pour quelles raisons, dans toutes ces dans toutes ces hypothèses possibles, vous choisissez celle d'un Dieu bah Parce que je suis né chrétien, c'est tout. Vous pensez que si vous étiez si vous étiez né Arabe, en, bah en, oui, Si vous étiez né en Inde, par exemple, vous, vous penseriez que c'est Vishnu qui a créé la terre bah Peut-être. Pourquoi pas Si, si vous êtes, si vous êtes... Vous êtes plongé là-dedans, dès votre enfance, on vous raconte ça. L'histoire, eh ben, on se fie quand même un peu sur l'histoire. quoi que l'histoire, quand vous prenez toutes les histoires qui peuvent se passer maintenant, il faut y aller, il faut passer, il faut aussi, il faut là. C'est de l'histoire, ça aussi. J'oublie ici de demander ce qu'il veut dire par histoire, parce qu'il m'a embrouillé après. Hein Et ça sert À quoi Ça gonfle la tête des gens. On vous dit, euh, vous crevez de Mais monsieur, si demain vous preniez, je sais pas moi, 70% des gens qui ne peuvent plus manger, etc. Mmh. Je suis sûr vous prenez leur livrette des épargnes, qu'il y a de Les gens, ils veulent, ils veulent avoir toujours quelque chose, n'ont pas. C'est un rêve, c'est une utopie. Bon, celui qui va mourir avec 50 000 euros, ou qui va mourir avec pas un rond, pas, pas, pas un rond, avec 20 000, ou 5, ou 5 millions, il l'emmènera pas. Un... Vous comprenez, non? Le. Admettons, si c'était vrai que Dieu n'existe pas. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait le découvrir? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on apprenne? Qu'est-ce qu qu'il qu qu faudrait qu'on a... s'il si n'existait pas, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on apprenne? Pour en arriver à la conclusion qu'il n'existe pas. Je, sais pas mais... Je ne sais pas, restera sa réponse à ce genre de questions jusqu'à la fin. J'aurais pu mieux exploiter la jauge de confiance en demandant si des choses pouvaient le faire monter à 80, 90, et ensuite ce qui pouvait le faire descendre à 50 ou 40. <rire> de toute façon, même s'il y a des guerres, là, vous avez des gens qui vous disent « si le bon Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre ». C'est pas le bon Dieu qui fait les guerres, c'est les gens. C'est les, les gens entre eux. Non? Mais, mais donc, s'il n'y si, si, si, si, si, si a rien qu'on pourra découvrir qui réduirait notre niveau de confiance que Dieu existe? Est-ce que cette croyance, est-ce que cette méthode pour en, arriver à une, pour en arriver à une croyance est fiable pour arriver à la vérité Il aurait fallu demander un exemple de choses auxquelles il ne croit pas, genre les licornes roses, et essayer de comprendre quels éléments il y a en plus ou en moins avec la croyance en Dieu. Est-ce qu'il faut donner de la valeur à la vérité ben, normalement oui. Et dans ce sujet, est-ce que 70% est une position raisonnable Pour, pour croire en Dieu, pour par ses raisons. Par ces raisons ben. Est-ce qu'elles sont fiables Est-ce est qu'elles sont fiables Je ne sais pas. Je... Pourquoi faut-il croire quoi que ce soit maintenant J'aurais dû prendre un exemple concret du style, avant un pile ou face, faut-il croire que la pièce va tomber sur pile ou peut-on réserver son jugement je ne sais pas ce que vous en pensez. Et qu'est-ce que les gens en disent mmh, euh, Il me semble que si c'est juste euh, croire et qu'on peut croire à n'importe quoi juste parce qu'il faut croire en quelque chose, euh, je crois que je préfère dire je ne sais pas en attendant d'avoir une raison. Oui, mais enfin, il faut quand même dire que quand vous êtes jeune, quand on vous dit euh, si, si vous allez par exemple au catéchisme ou ce que vous voulez, on vous dit, ne faites pas le mal, faites pas ci, faites pas là, c'est mal, c'est pas bien, etc. Bon, quand on vous incute que ça, oui. c'est déjà une chose, ou la peur du gendarme. Tandis que maintenant, le gendarme, n'importe quoi, il n'y a plus rien maintenant. Hein? On a peur de plus rien du tout. On casse, et puis après, on, on est tranquille. Si vous voulez Est-ce est que vous voulez dire que si on croyait en Dieu, on... Est, on... Ben Normalement, on se modère quand même. Je, je crois, je crois qu'on peut quand même partager les choses. On peut, on peut je ne sais pas moi, on peut venir en aide aux gens. Est-ce que vous pensez que si on n'avait aucune raison de croire en Dieu, il faudrait quand même inventer le concept pour, pour inculquer une morale Il ben, faut avoir une morale. Pour avoir une morale, il faut... Ou donner de l'imagination aux gens qu'il y a quelque chose qui, qui les retient quand même. Mm -hmm. Et si on avait le choix entre avoir une morale basée sur des croyances vraies ou avoir une morale basée sur des croyances chimériques, est-ce qu'il faut favoriser les croyances vraies Normalement, oui. Chimérique, c'est un rêve. Hein. C'est une chimère. Ou... Hein Et cette croyance en l'existence de Dieu par rapport aux raisons par rapport aux informations qu'on a aujourd'hui là. Est-ce que est-ce est que ça semble plus être une chimère ou plus être une croyance fondée? Qu ce que Je ne sais pas si c'est pas fondé. Le tout c'est croire à quelque chose. Il faut croire à quelque Mais vous, chose. vous êtes tous sur la religion, surtout. Ah non, c'est parce que vous avez vous avez, vous avez choisi. Ah bon. Votre ah bon, ah d'accord, c'est pour ça, non je, que je savoir plusieurs mmh. choses, mais non, là, là... Ce que je souhaitais faire n'avait pas été clair au départ, sinon mon interlocuteur aurait sûrement préféré parler de questions sociales comme « tout ce père ou « les jeunes, c'est plus ce que c'était ». Le monsieur s'attendait à une interview traditionnelle où il a donné son avis sur plein de sujets sans forcément le justifier, et l'idée de Dieu est juste le truc de base, sans intérêt, qui vient en tête quand on prononce le mot « croyance ». Non, moi, vous savez, j'ai juste un brevet... un brevet manuel, alors je n'ai pas fait les autres études. Mmh. Alors malgré tout, et puis j'ai 90 ans je' 10 ans, hein. je pas d'hier. Hein. Est-ce est -ce que... Est -ce que cette confiance, est-ce que cette croyance en de Dieu est justifiée Justifiée, je peux pas vous dire. <rire> C'est justifié, ça fait toujours pas de mal de, de croire, il ne faut mmh, pas pardon. faire le mal. Si c'était faux, est-ce que, vous... est que vous voudriez le savoir ou est-ce que vous préfériez continuer, même si c'était faux, à croire arrivé à 90 ans, mon opinion n'est plus tellement... valable voilà. parce que c'est pas les jeunes qui vous écoutent maintenant, quand même. Mmh. Voilà. Mmh. Maintenant, on va de l'avant et l'arrière, à, à est hein. Ici, la raison principale pour laquelle cette croyance est aussi stable, c'est qu'elle est trop peu importante pour mériter révision. J'ai fait le tour, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, et bien, écoutez, vous de même...